S'il y a bien un sujet sur lequel je ne m'exprime pas trop sur mes vidéos ou mes réseaux, c'est ma nationalité marocaine ainsi que mes origines qui viennent de là-bas. De mes 0 à mes 17 ans, j'ai baigné dans la culture marocaine tous les étés grâce à mes parents. J'y allais deux mois et c'était à chaque fois un été de fou. Euh, on était à Mohamedia, voilà une petite ville côtière à côté de Casablanca qui est la capitale économique du royaume et on se faisait super plaisir. On avait un appartement, on allait à la plage, je voyais mes cousins, mes cousines, ma famille et c'était vraiment très cool. Après pour plein de raisons, à partir de mes 16-17 ans, euh, donc que ce soit familial, personnel et compagnie, j'ai doucement arrêté d'y aller avant de couper sec et ça faisait plus ou moins dix années que je n'étais pas allé au Maroc et que je n'avais pas vu euh, ma famille. Donc euh, ma famille, mes tantes, mes oncles, mes cousins, ma grand-mère, etc. Depuis, on va dire, sur ces dix années, j'ai eu le temps de faire plein d'autres pays, des pays européens, des pays aux états unis euh, en Corée du Sud et bien d'autres, mais je n'étais pas retourné au Maroc sauf une petite anicroche en 2017 et euh, ça commençait à me manquer, pour être tout à fait. Honnête, ça commençait à me manquer. Je commençais à me dire bon, t'as peut-être fait une trentaine de pays en Europe, mais au bout d'un moment, ça j'irais peut-être d'arrêter de faire genre que le Maroc n'existe pas et de te rappeler aussi un petit peu une partie de tes origines et que ta famille, bon, la dernière fois ils ont vu un ado et maintenant t'es devenu un adulte. Et il serait peut-être temps de prendre un petit peu tes responsabilités et d'y aller. Surtout que j'avais une raison qui me motivait particulièrement pour être honnête avec vous, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce voyage au Maroc, il avait pour moi une sorte de grosse connotation, que ce soit émotionnelle ou personnelle, parce que comme je vous l'ai dit, revoir ma famille, c'était important, mais voir également un pays un pays que je n'ai pas vu évoluer depuis une dizaine d'années et dont je ne savais plus grand chose à part les quelques souvenirs que j'avais de quand j'étais gamin quand je dis quelques souvenirs il y en a beaucoup des souvenirs mais vous, vous doutez bien qu'en dix ans il y a beaucoup de choses qui ont changé donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller vendredi dernier et en arrivant un des trucs qui m'a marqué enfin <rire> qui m'a marqué mais que j'ai trouvé vraiment super beau et c'est d'ailleurs un des premiers plans que j'ai pris c'est qu'en sortant de l'aéroport comme ça en me rendant quelque part et en observant un petit peu les quartiers tout ça je me suis rappelé ce que c'était des quartiers avec un édifice religieux donc une mosquée un petit peu de partout Quand je vais en Europe de l'Est je vais souvent visiter des églises et autres Et je vous les montre en vidéo Mais là pouvoir voir un peu des gemmes avec des petits appels à la prière etc Un petit peu partout J'avoue que j'ai trouvé ça assez émo émouvant Ça m'a un petit peu touché au coeur J'étais ah ouais quand même c'est vrai Et voir des gens vivre un petit peu leur culte comme ça J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça même assez cool On était au restaurant derrière mes parents directement Ils m'ont dit allez, allez viens Ma mère elle m'a dit arrête les bêtises viens là On va te rappeler au bon souvenir de certaines choses Et j'ai eu le plaisir de remanger un des trucs que j'adore d'en alors là on va parler beaucoup de bouffe hein, moi je vous le dis, donc c'était le premier soir, c'était le vendredi soir <rire> on est allé mechoui. donc oui on a mangé un bon vieux mechoui, des merguez, de la viande la viande, en veux-tu, en voilà. Ça m'a rappelé à quel point la gastronomie marocaine est absolument extraordinaire. Je le dis pas vraiment par simple, hein. On va dire manque d'objectivité ou quoi. Je dis pas que c'est la meilleure. ou que la tête... Non, ça on s'en bat les couilles, d'accord. On n'est pas sur Twitter à se poser la question, enfin, à se prendre la tête sur des questions à chier, d'accord. Je dis juste que c'était extraordinaire et j'ai bien mangé. Ça m'a fait... permis de pouvoir aller à l'appartement et de dormir gentiment. Et c'était assez cool. Le lendemain, j'ai pu me lever sur un ciel gris. Voilà, un petit ciel gris, mais face à la mer et c'était assez cool. Je pensais qu'il ferait beau. Hein on a dormi à côté de Mohamedia dans l'appartement d'un de mes oncles qui nous l'avait gentiment laissé, donc, ça m'a permis de me rappeler aussi que Mohamedia c'était une petite ville côtière qui a vu au fur et à mesure des années de plus en plus de stations balnéaires popées de partout, d'accord? Des stations balnéaires qui se ressemblent toutes, mais qui ont aussi quelques défauts, notamment dû au fait de l'humidité, l'air de la mer et du sel avec plein de bâtiments qui subissent de l'érosion et des dégâts un petit peu au fur et à mesure, mais où tu peux acheter des appartements pour pas trop cher, pour 30, 40 000 euros, tu peux avoir un, un appartement de standing correct. Personnellement, je dirais pas investir là-dedans, mais disons que j'ai passé une partie de ma jeunesse là-bas à Oubaha, ça s'appelait c'était une station balnéaire qui était très cool à côté de la plage des Sablettes, voilà et c'était c'était super donc le réveil était assez particulier parce que c'était le jour où j'allais revoir toute ma famille donc faut savoir que du côté de mon père il y a cinq sœurs d'accord donc il y a cinq sœurs j'ai cinq tantes mon père a eu cinq sœurs qui elles-mêmes ont eu des enfants et certains du coup de mes cousins ont eu des enfants également dans la culture marocaine etc le fait de bien recevoir c'est primordial c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel les gens mettent un gros accent on veut te recevoir et surtout on veut bien te recevoir, que tu manges bien, que tu boives bien, que tu parles bien. Et en fait, tout ce chemin, ça m'a servi à pouvoir revoir donc c'est un chemin un petit peu côtier en direction de, de Rabat pour me rendre là-bas, ça m'a permis de revoir un petit peu l'évolution des stands des restos, des cafés, prendre le petit-déjeuner, boire et manger du msemen et tout, ça trop cool. Et puis surtout à redouter un petit peu. Moi pour y aller, je me suis dit "Eh, hey, on va faire une chose bien, j'ai mis une petite chemise et tout, tu vois. Je voulais donner bonne impression parce que je l'ai dit en introduction, mais ils avaient la dernière fois j'étais un gamin de 16 ans et là je suis arrivé comme un homme de 26 donc c'était pas exactement la même chose. Avant j'avais des cheveux et pas de barbe. Bon disons que là le rapport de force est clairement inversé et c'était je me suis dit que ça allait peut-être les marquer pour certains même si bon je pense que ils savaient également que j'avais que je faisais du contenu donc certains avaient pu revoir des photos de moi mais tu vois le choc de voir en vrai ça, ça compte. Donc mes tentes euh, pour faciliter la chose au lieu d'avoir besoin d'aller chez chacune d'entre elles donc je euh, connais les marocains c'est pour ça que j'ai dit qu'on recevait bien quand tu vas, tu vas pas une heure mon pote hein, tu vas à des heures et des heures et tu manges beaucoup. Donc au lieu de faire les cinq tentes vu que j'étais parti que quatre jours ce qui était quand même assez limité bah se sont réunis chez une de mes tantes, donc une des sœurs de mon père, pour d'un coup tous venir et tous me voir. Donc, littéralement, c'était ça le but, c'était « Venez !» On va, voir, euh, on va voir Zeki, voilà c'est mon surnom, on va voir Zeki, ça fait super plaisir. Et donc du coup j'arrive là-bas et on arrive en tout premier, là je revois certaines de mes tantes, etc. Et ma grand-mère qui était aussi une de mes motivations pour ce voyage, parce que cette dernière commence à être un petit peu frappée malheureusement par la maladie d'Alzheimer, donc elle commence à, à perdre certains de ses souvenirs. Donc du coup elle m'a partiellement reconnu, pas totalement, mais voir une personne qui a Alzheimer, franchement c'était la première fois et ça me marquera à vie. franchement c'est terrible de voir une personne qui à côté de toi peut littéralement se demander à de multiples reprises qui t'es, qui est-ce que c'est à côté de moi, tu vois, et qui qui, qui, qui, qui, a des moments tu sens à certains petits trucs qui peuvent remonter, mais qui, voilà ont perdu une part de l'humanité, euh, de leur humanité pardon, de l'humanité avec laquelle tu les as connus. Moi, moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Tous les étés, je la voyais et je passais des, des jours et des jours avec mon grand-père, enfin mes grands-parents au global. Euh, mon grand-père qui est décédé il y a à peu près une dizaine d'années. Mais là, là j'avoue que revoir ça, ça m'a marqué. Mais c'était également pour moi primordial à faire et je l'ai fait. C'était cool. Je peux revoir également mes cousins sur une note un peu plus positive. Euh, donc notamment certains de mes cousins qui ont bien grandi également, hein, qui ont gagné en taille, en poids et tout. Et c'était c'était assez stylé à voir, classique. On est arrivé en fait au tout début. Il n'y avait pas encore grand monde. je connais les les Marocaine, fois, ça va un peu en retard, etc. Et donc, du coup, ils m'ont amené au café, classique. Euh, moi, j'étais là, tu vois pas de café Non, bon, café-club, hein, là. <rire> J'allais dire, c'est le grand classique que tu peux trouver euh, sur les terrasses marocaines. Café-club, café-club, et petit billard également. Et je leur ai montré que pff, hein, ça faisait quelques années que j'avais pas joué au billard, mais on se défend, hein. on se défend un petit peu. Hein, en direct de France, certes, ça fait longtemps que je suis pas venu, mais. Me sous cotez pas, les amis. <rire> non, ça m'a fait trop plaisir de rediscuter re avec mes cousins, de reparler. à chaque fois, en plus, tu vois, je faisais en sorte de faire l'effort, entre guillemets. Pas l'effort, mais je testais de reparler arabe. Parce que ça faisait des années que je pas parlé arabe. Je parle de le derija, l'arabe parlé du Maroc. Mais en fait, si vous voulez, genre, je comprends tout. Mais j'ai certains des mots de vocabulaire que j'ai oublié parce que ça fait quasi 10 ans que je l'ai pas parlé. Sauf que déjà, en au bout de quelques heures, c'était déjà pas mal revenu et je pouvais communiquer bien. Après, de toute manière, au Maroc, comme la plupart de la population, en tout cas des jeunes, eh ben, ils parlent français. Donc ça facilite aussi la chose. Au final, le reste de ma famille est petit. À petit j'ai revu des oncles des, des tantes également des cousins certaines de mes cousines avaient eu ont eu des enfants des très beaux enfants d'ailleurs j'ai pu rencontrer certains de, du coup des, des maris de mes cousines que du coup que je n'avais pas encore pu voir et c'était très cool et on a pu également manger et manger un classique de la gastronomie marocaine le poulet avec de la sauce mais une sauce je ne sais même pas ce qu'il y a dedans mais c'est absolument fabuleux et une sauce que tu manges avec le pain comme ça tu vois à la main et, et un poulet fait avec des olives et tout enfin, Franchement, c'est une recette vraiment. J'adore le poulet pomme de terre en France, mais à côté, le poulet pomme de terre, il est tellement fan sans cette sauce. Alors que là, là, c'est un poulet porté à un niveau absolument fabuleux. Donc, on a pu remanger, rediscuter, redéconner, redécouvrir des choses. C'était très cool. On était dans la capitale à ce moment-là, Rabat. Mais voilà, franchement, on était dans un quartier où, même en partant, j'ai pu filmer un bout de mur où il y avait. Ah, euh... hein, quelques ultras de football Quelques ultras de football Ça m'a ça, ça, ça fait marrer, ça m'a fait marrer de voir Je sais que quand vous êtes vraiment intéressé dans les ambiances dans le foot, il y a pas mal de groupes marocains. Ouida, Draja, tout ça, machin, qui ont des, des, des, des vidéos d'ambiance qui font le tour du monde très souvent. Et dans le monde du football, c'est connu qu'au Maroc, après je dis pas qu'ailleurs, ce n'est pas le cas, mais au Maroc, c'est connu pour avoir une grosse ferveur footballistique, donc c'est assez cool. Autre truc qui m'a marqué vite fait, là, je crois, je sais pas s'il y a des images, hein, mais les chats errants. Je me suis rappelé à quel point les chats errants au Maroc, je sais pas si c'est un problème, je sais pas ce que c'est, mais il y en a littéralement de partout. Euh, chose, chose folle. Bref, voilà, fin pour la première journée. Revoir la famille, etc. Un plaisir. Franchement un plaisir, je vais pas mentir, ça c'était... Je me suis dit mais putain comment t'as pu passer 10 ans sans y aller espèce de con. Je m'étais tellement éloigné de ça, tellement ça a été sorti de ma tête, tellement je voulais découvrir autre chose que je me suis pas rendu compte à quel point en quelque sorte ça m'avait manqué parce qu'en fait je n'y pensais tout simplement pas. Quand j'avais pris mon billet d'avion, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai dû aller dans le bain genre quelques heures après et c'est à ce moment là que j'ai capté que j'allais aller au Maroc. quoi Folie. Là, là, je viens de vous raconter le samedi. Le dimanche, mes parents m'amènent à Marrakech. On a pu revoir un petit peu la ville et revoir notamment le, le centre-ville, la place Jamalufna, euh, ah là là, les oasis, les piscines, les résidences. On, on avait quelques visites à faire là-bas et j'ai pu aller me rendre au centre du coup, ou Al kasba je sais pas comment ils appellent ça, mais à côté de la place Jamalufna où t'as plein plein plein de petites boutiques. Et là, ça va euh, ça a de partout. Hein. T'as des artistes, des peintres qui font des choses de fou. Franchement, tu les vois, t'es impressionné. T'as pas mal de choses autour des épices, des odeurs, de, des huiles, etc du bien-être tout ça j'en ai profité pour acheter quelques petites savonnettes comme ça qui avait un bon goût enfin une très bonne odeur pardon un bon goût le jour où je mange une savonnette faut me taper mais qui avait une très belle odeur et c'était un truc que tu mettais par exemple dans tes vêtements donc dans tes vêtements dans tes placards pardon pour que ça sente bon donc c'était assez cool j'ai pu voir également des tonnes de choses et notamment euh, racheter euh, des tamis ou alors des petits euh, vêtements traditionnels marocains tu vois que tu peux mettre soit pour aller à jumoua à la mosquée ou alors pour des occasions tu vois pour recevoir la famille ou alors chez toi pour chill. donc j'ai pu en racheter c'était assez cool franchement ma mère était assez drôle parce que elle, elle Essayer souvent et c'est normal de négocier parce que c'est des tarifs. En fait, c'est des endroits où il n'y a pas de tarifs, tu vois. Et donc, du coup, on va pas se mentir, c'est à la tête du client. C'est marqué français sur ma tête. Je fais pas 3 mètres sans qu'on me propose un jus de fruit ou un singe ou un truc. Mais c'est drôle quand même. Hein si t'es vraiment marocain marocain bon tu peux faire descendre le prix drastiquement si t'es pas marocain marocain tu te fais allumer drastiquement voilà ah, je vais pas mentir on va se dire un discours de vérité mais ma mère à chaque fois elle était là elle, elle voulait négocier parce qu'elle est marocaine ma mère est née là bas tu vois donc elle connaît, elle leur parle en arabe elle dit elle est là elle leur dit tu vas pas me la faire avec ton prix ton prix de bâtard sauf que moi tu vois à côté de ça j'avais un peu une mentalité différente parce que avec l'exemple des savonnettes là des petits trucs qui Bon. Euh, ça bon ça, ça coûtait 10 dirhams l'unité 10 dirhams c'est à peu près 90 centimes d'euros ma mère elle dit ouais c'est cher quand même 10 dirhams pour ça et tout euh, 7 dirhams c'est ma mère elle c'est dans ses gènes tu vois c'est comme ça elle le fait toujours et euh, moi à la fin tu vois, genre, je dis non non c'est bon t'inquiète tiens 10 dirhams et je sors et je dis à ma mère maman alhamdoulillah dans la vie j'ai bien réussi si le mec il veut 10 dirhams même si ça n'en vaut pas 10 mais imaginons ça n'en vaut pas 7 je ne tire pas de satisfaction à avoir économisé 20 centimes d'euros si lui ça lui permet de se mettre un peu mieux dans sa condition bah moi j'ai un peu réussi je peux me permettre je m'en fous ça me fait limite plaisir de payer un peu plus cher. tu vois J'ai pu acheter du coup deux euh, super trucs, hein, j'ai essayé, ça m'allait super bien, j'ai même pris un truc pour maille et tout. Euh. Je suis là à force de passer, de voir des choses. Euh... Ah frère, je suis obligé de contribuer à l'économie locale. <rire> non, C'est magnifique, bon là c'est magnifique, ça fait plaisir. Puis revoir plein d'autres trucs, des maillots de foot, Akimi notamment, euh, plein d'autres machins. Franchement, des robes qui en feraient pas lire certaines femmes, euh, enfin des robes qui feraient pas lire certaines femmes qui donnent aurait envie, parce que franchement il y a des, des cafetans, c'est Impressionnant, ça pète aux yeux et bref, il y a de la vente de partout. Il faisait super beau, 25 degrés les amis. la folie. Franchement, qu'est-ce que j'étais content. C'était super bien. Au milieu de tout ça, euh, bon, je vous cache pas que ça a encore renvoyé à Me à un moment. <rire> Ça renvoyait chouilles sur la route retour. J'étais très content. En plus, c'était une journée particulière. cette journée à Marrakech parce que la veille au soir, j'ai fait l'erreur fatale. Il faut que je vous raconte l'erreur fatale. L'erreur fatale. Donc, on mange le poulet et tout la machin dont je vous avais parlé. Et le soir, le samedi soir, mon père, genre vers minuit, tu vois, on rentre. Et mon père me dit, euh, ouais, t'as faim. Est-ce que tu veux prendre un petit truc avant qu'on rentre Moi, je lui dis, vas-y. Ramène-moi quelque part. Et lui, il me dit, vas-y. Tu vas aller au McDo. C'est halal et tout machin. Et je lui dis, bah non, franchement, euh, ramène-moi dans un vrai snack. Tu vois, un vrai truc marocain et tout. Il m'a ramené dans un vrai snack. Hein. Le lendemain, mon ventre, ça faisait des bulles <rire> Vraiment, j'avais une colonne d'eau dans le bide tellement j'avais la diarrhée, c'était les enfers. Je sais pas si c'est la tourista ou quoi, ça a duré qu'une journée, mais tourista ou pas, je te cache pas. Ça s'est envoyé tes mechoui et compagnie lourd. Bon, à la fin, franchement gentil, on est rentré à Mohamedia. Deux grosses journées bien, bien pleines et qui m'ont fait euh, revenir des souvenirs absolument exceptionnels. Et que je suis très content de pouvoir vous partager pour cette vidéo. J'avais envie de partir sur un truc un peu plus euh, voix off comme ça parce que je me disais que c'était mieux que simplement vlog classique, d'accord Je voulais plutôt vous raconter une histoire et raconter un voyage plutôt que de simplement être sur place et de vous dire « Alors là, on est à vois, genre je sais pas ça. » C'est plutôt l'angle que j'ai choisi pour cette vidéo et j'espère que celui-ci vous aura plu. Très content de pouvoir vous parler un petit peu de quelque chose que je vous avais jamais réellement partagé, mes origines marocaines. Et la, la, la réalité que je sais maintenant, c'est que je ne passerai pas à nouveau 10 ans sans y retourner. Je repasserai plus régulièrement. Et euh, c'est au bon souvenir de quelque chose qui tenait à moi, enfin qui me tenait à cœur quand j'étais plus petit et qui s'était un petit peu perdu avec le temps et que j'étais vraiment très fier de retrouver. C'était Zach. J'espère que cette vidéo vous a franchement plu. C'est le cas, comme d'habitude, les commentaires. Mes frères marocains, on est ensemble. Les autres également, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Tant que vous avez été divertis et que vous êtes arrivés jusque là, vous avez une place spéciale dans mon cœur. Merci à vous les mecs. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.